C'est vrai que la politique est un milieu très conservateur. C'est très difficile aujourd'hui de faire avancer des idées écologistes, de faire avancer la transition écologique de notre économie en général, avec le Parlement dans son état actuel. On a, je dirais, un décalage entre les milieux économiques, euh, qui sont aujourd'hui en partie, en tous les cas, très avancés, qui ont compris qu'une gestion durable des ressources était à leur avantage. Euh, on a un décalage entre les parlementaires qui prétendent, pour certains d'entre eux, défendre l'économie et euh, ces milieux économiques progressistes. Je dirais que globalement, au Parlement, on a un très fort lobby qui défend l'économie d'hier, et ce lobby-là, malheureusement, est bien entendu par mes collègues parlementaires. Par contre, le lobby de l'économie de demain est peu entendu et on doit lutter très très fort pour faire avancer ces idées-là. Heureusement, il y a maintenant plusieurs organisations économiques qui sont à Berne, qui travaillent avec nous, avec les forces politiques progressistes, euh, pour faire avancer l'économie verte et la transition énergétique. Je pense à Swiss Clean Tech notamment, qui est très actif. Euh, aussi à Ebu qu'on voit un petit peu moins euh, dans les événements parlementaires, mais qui sont aussi euh, des gens qui font un très bon travail pour une économie durable. Et puis, euh, sur des dossiers particuliers, on a le soutien d'autres entreprises. Euh, je pense par exemple à la Migros ou à la COP, qui euh, soutiennent le contre-projet du Conseil fédéral à l'initiative des Verts pour une économie verte. Les Verts ont déposé en 2012 une initiative populaire, donc avec plus de 100 000 signatures. C'était déjà un, un événement de, de réunir ces signatures avec un sujet aussi technique. Nous avons déposé une initiative qui demande que euh, la Suisse réduise son empreinte écologique d'ici à 2050 euh, pour avoir une empreinte écologique d'une seule planète. C'est un objectif que très euh, traiteraient d'utopique, mais en fait c'est aussi un objectif qui est euh, visé par plusieurs groupes internationaux d'entreprises qui travaillent sur la durabilité et le conseil fédéral a reconnu la nécessité d'agir, ça aussi c'est un point très positif euh, mais le Conseil fédéral ne souhaite pas euh, soutenir notre initiative. Il trouve que c'est euh, trop aventureux que de se fixer un objectif fixe euh, dans la Constitution en matière d'empreinte écologique. Par contre, le Conseil fédéral souhaite reprendre toute la partie de notre initiative qui traite des mesures concrètes, à savoir la mise en place de processus circulaires dans notre économie. Et là, on a donc un contre-projet qui est une modification de la, la loi sur la protection de l'environnement qui est très intéressant et qui consiste en une modernisation de cette loi. Actuellement, la, la, la loi sur la protection de l'environnement en Suisse traite de protection de l'environnement, c'est assez logique. Et euh, je dirais une loi « end of pipe », ça signifie qu'elle traite des dégâts environnementaux une fois qu'ils sont avérés. Aujourd'hui, euh, la tendance en politique environnementale, c'est plutôt d'aller en amont et de gérer durablement les ressources, c'est-à-dire essayer d'éviter en amont une surexploitation des ressources et des impacts néfastes sur l'environnement. Et ce contre-projet du Conseil fédéral va dans ce sens. Il est actuellement traité au Parlement. Nous sommes parvenus à la dernière session à entrer en matière. Ça signifie que le Parlement a accepté de parler de ce contre-projet, mais nous y sommes parvenus de justesse avec une seule voie euh, d'avance, la voix prépondérante du président du Conseil national. Le débat aura lieu en septembre, le débat de détail sur la loi, et il faudra maintenir les contenus de cette loi et obtenir un vote final positif. Vraisemblablement, ce vote final positif ou négatif, c'est un risque euh, qui persiste, aura lieu avec le nouveau Parlement. C'est pourquoi euh, le, les, les élections d'octobre sont décisives pour ceux qui veulent une économie verte. Nous devons avoir un Parlement, le prochain Parlement doit être capable de voter pour une économie verte. Le Parlement actuel l'a fait de justesse, c'est déjà très difficile. Si on n'améliore pas les forces progressistes dans ce Parlement, ce contre-projet du Conseil fédéral sera vraisemblablement enterré pendant la prochaine législature. C'est vrai que la politique, c'est un domaine très technique, c'est un domaine aride. On parle de lois, de lois-cadres, de grandes lois-cadres, en particulier au niveau fédéral. C'est peut-être plus facile à aborder dans une commune. On a des projets plus concrets, plus proches du quotidien des gens. Euh, pourtant, la politique, c'est indispensable pour faire avancer l'économie verte. C'est comme ça. Ça ne suffit pas d'acheter de, de temps en temps un kilo de, de carottes bio. Ça, ce n'est pas possible, c'est bien. On doit tous le faire. Mais euh, ces carottes bio, vous les trouvez tout d'abord dans le marché parce qu'il y a une politique agricole qui encourage euh, les prestations écologiques donc sans conditions cadres adéquates euh, nous n'aurions pas une agriculture durable et qui permet justement d'offrir de tels produits euh, aux, aux consommateurs donc il faut prendre conscience du fait que euh, la, la consommation elle est encadrée par des lois et que sans des lois progressistes on, le consomme acteur est sans défense il faut pour être un consommateur, il faut tout d'abord que les produits écologiques soient disponibles sur les rayons. Euh, il faut que ces produits soient à un prix acceptable. Et il y a toute un, une série de technologies, euh, de, de processus de production, euh, des, des, des directives pour la mise sur le marché qui sont réglées euh, au niveau des lois. Et donc on a besoin de ces conditions cadres politiques pour euh, pouvoir faire avancer l'économie verte. Il faut des entrepreneurs euh, innovants, euh, responsables, il faut des consommateurs informés, conscients, est prêt parfois à, à mettre le prix ou à chercher dans les petites lettres qui sont sur les produits à choisir expressément un produit responsable. Et puis il faut des conditions cadres qui permettent l'éclosion de produits innovants qui permettent une gestion durable des ressources. Euh, à la fin de vie du produit, il y a toute la gestion des déchets. Ça, c'est aussi euh, une, euh, un travail qui est public. Donc, on fait tous partie euh, du, du, même, euh, du, du même élan vers une société, une économie plus durable. Et on a besoin à la fois des consommateurs responsables, des entrepreneurs responsables, mais aussi des politiciens et de conditions cadres politiques euh, qui permettent euh, cette, cette évolution-là. Pour ça, il faut voter. Les gens ne sont pas seulement des consommateurs, les gens sont, vous êtes aussi tous, nous sommes tous des consommateurs, mais aussi des citoyens. Et le vote, c'est aussi un acte très important dans la vie du consomme-acteur. Alors, il y a, pour, pour cette décennie-là, la décennie des années 30, 2030, il y a un enjeu très important qu'on aimerait pouvoir atteindre d'ici là, chez les Verts, c'est la sortie du nucléaire. Et pour ça, malheureusement, on n'a pas pris le bon chemin jusqu'ici. La stratégie énergétique qu'on qu prend toute une série de mesures très positives, notamment dans l'encouragement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Mais pour le moment, on n'a pas de délai pour la fermeture des vieilles centrales nucléaires. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ma génération euh, ferme ces centrales. Et on ne souhaite pas prolonger leur durée de vie euh, jusqu'à la génération suivante. Actuellement, avec la loi actuelle qui est en discussion au Parlement, on peut faire fonctionner euh, nos centrales nucléaires plus de 60 ans et ça équivaut tout simplement à remettre la sortie du nucléaire à la génération prochaine. Donc ça c'est un premier rêve pour les 2030, c'est la sortie effective du nucléaire, on ferme la dernière centrale. Euh, à peu près autour de 2030-2035. Ensuite, un autre euh, rêve pour 2030, c'est qu'on est beaucoup avancé dans la gestion durable des ressources. En général, il n'y a pas que l'énergie, il y a aussi les matériaux. On a des problèmes d'approvisionnement avec des matériaux comme le phosphore, euh, comme le gravier, euh, comme les métaux. On importe en Suisse beaucoup de matières premières. Euh, les Verts souhaitent que la Suisse ait une empreinte écologique d'une seule planète en 2050. C'est l'objectif de notre initiative pour une économie verte. Alors ça signifie tout simplement qu'en 2030, on devrait déjà avoir bien avancé euh, dans ce domaine-là. Le Conseil fédéral a présenté un contre-projet à notre initiative qui permettrait notamment de prendre des mesures à assez court terme pour une meilleure gestion du phosphore qui est un entrant qu'on utilise beaucoup dans l'agriculture et qu'on importe. On pourrait revaloriser le phosphore qui est présent en Suisse dans nos bouts d'épuration. Il y a également la gestion des matériaux qui seraient touchés par ce contre-projet, aussi à court terme, avec des résultats même avant 2030, c'est la gestion des métaux. Actuellement, deux tiers des déchets métalliques finissent dans les usines d'incinération et on les retrouve dans les scories qui sont en fait le, le produit qui sort des usines d'incinération. Les déchets ne disparaissent pas dans les usines, il y a des, des scories qui en sortent. Et ces scories euh, contiennent des métaux très précieux, euh, l'équivalent de 100 millions de francs chaque année. Dans, dans ces scories. Et ça, c est, c est, ces métaux, on pourrait les revaloriser, les réutiliser. Et j'espère qu'en 2030, ce type de processus, à savoir la revalorisation des matériaux, plutôt que euh, d'avoir des matériaux qu'on geste, qu'on gaspille, euh, sera devenu complètement habituel dans notre économie et puis dans les politiques publiques aussi. Ça dépend beaucoup des, des collectivités publiques, puisque ce sont les collectivités publiques qui sont chargées en grande partie de la gestion des déchets.